Alors c'est l'histoire d'un directeur d'asile qui vous fait visiter son établissement. Il vous explique qu'il euh, a organisé ses fous euh, par euh, intensité à chaque étage, et il vous dit donc au premier sont internés les fous légers, les débonnaires, au deuxième les maniaques, les toqués, au troisième, il a mis les schizophrènes, les fous avancés, au quatrième, enfin les fous dangereux. Alors vous lui demandez, euh, vous aussi, mais tiens, qui donc qui est au cinquième étage? Oh ben bah, au cinquième étage, c'est mon bureau. En 2022, nous maintenons les traditions d'une petite blague pourrie pour commencer les vidéos importantes. Et je vous propose, mes chers amis, aujourd'hui, de nous rendre au dernier étage du monde de fou dans lequel nous vivons, et qui semble bien avoir atteint un stade terminal. Euh, parce que, depuis quelques années, une mutation majeure du néolibéralisme est passée presque inaperçue. Nous connaissons tous, je suis sûr que vous connaissez, BlackRock et, euh, à sa suite, les géants américains de la gestion d'actifs. Mais nous connaissons moins leur rôle et leur expertise dans le système actuel. Et c'est une espèce de chaînon manquant entre les domaines financiers, économiques, politiques, sociaux, sanitaires et même, on va le voir aujourd'hui, scientifiques. Alors cette vidéo est importante, euh, car elle va vous montrer comment on s'est mis à détourner votre santé, comme l'on détourne votre portefeuille, au nom de l'intérêt général et au profit d'intérêts privés. Alors cette vidéo est importante euh, à cause de ça, et du coup, s'il vous plaît, partagez-la republiez-la, parlez-en, commentez-la, mettez-lui des pouces bleus. Euh, ça fait quatre ans quand même que je travaille sur BlackRock. Euh, ça fait deux ans que j'enquête plus particulièrement euh, sur le grand délit d'initié que BlackRock opère, dans une espèce d'indifférence générale, euh, bah, probablement à cause d'une presse indigente et qui est devenue assez incompétente, en tout cas depuis 2008. Euh, et pourtant, si vous voulez, il n'y a rien de nouveau dans ce qui se passe en ce moment. On n'est que dans l'exagération de ce qui était déjà là précédemment. C'est quelque chose que je répète assez souvent. Et là, on en a un exemple énorme. J'ai recherché le premier article que j'avais écrit sur BlackRock, qui date de 2018, je vous dis, 4 ans, janvier 2018 même. Alors, on est presque à 5 jours près euh, à la date anniversaire. Et j'avais fini mon article euh, à l'époque. C'était un truc que j'avais adressé à, à Larry Fink une réponse à sa lettre que lui avait envoyée à tous les dirigeants de grands groupes mondiaux dont il était un actionnaire de référence. Et j'avais fini en disant « Une fois dans ta jeunesse, Larry, tu as fait perdre 100 millions de dollars à ton employeur. C'était énorme et une bonne leçon. Maintenant que ton employeur est la planète tout entière, quel sera le prix de tes erreurs Vraiment Larry, plus qu'à qu aucune autre personne, je te souhaite une bonne fortune car tout ton génie n'y suffira pas. C'est-à-dire que déjà en 2018, on avait un énorme problème euh, de reconstitution de monopole qui, encore une fois, passe largement inaperçu, mais on va regarder ça dans le détail. Et depuis quatre ans, ben en fait, euh, la seule chose qui s'est passée, c'est que la situation qui était déjà pas très rose est devenue totalement incontrôlable. Blackrock est devenu un monstre qui n'est, à mon avis, même plus too big to fail. Ils sont carrément devenus trop gros pour être sauvés euh, et ils se mettent à dévorer leurs enfants. Et ce constat que nous allons faire aujourd'hui euh, permet de comprendre tout un tas de choses qui, sinon, sont totalement insensées. Euh, c'est à mon avis une étape fondatrice pour reprendre en main votre santé aussi bien physique, physique que financière, aussi bien morale que mentale. Euh, parce que c'est important de comprendre un petit peu euh, les mécaniques à, à l'œuvre dans des géants absolument massifs et aussi massifs qu'inconnus comme BlackRock. Et alors ils ne sont pas tout seuls, il y a aussi Vanguard, State Street euh, qui sont les, vraiment les, les trois géants de la gestion passive. Et pour euh, lever un petit bout de voile, on va étudier deux situations particulières, deux aberrations du système qui permettent de lever un petit bout de voile. Ce sont des exemples emblématiques de son dysfonctionnement. Et on nous pourra peut-être ensuite en tirer quelques leçons générales et faire apparaître quelques ressorts cachés du pouvoir pour mieux échapper à son emprise. Alors on va commencer par... Euh, ce qui s'est passé le 22 mai 2020, quand paraît dans le Lancet, le Lancet pardon, une étude au nom un peu alambiqué, qui déclare que euh, le traitement à l'hydroxychloroquine du professeur Raoult augmente la mortalité des patients hospitalisés pour cause de Covid. Ça, c'est le point de départ de ce que l'on appellera par la suite le Lancet Gate. Après beaucoup de querelles, nous savons aujourd'hui, d'ailleurs à la suite d'un jugement du Conseil de l'Ordre des médecins, qu'il n'y a rien à reprocher à ce traitement à l'hydroxychloroquine et que les actuations de charlatanisme étaient infondées. On peut se bagarrer autant qu'on veut sur l'efficacité, dans quelles conditions est-ce que c'est vraiment, est-ce que ça ne l'est pas. En tout cas, ce n'est pas nuisible comme ce que, euh, ce, que, ce que prétendait montrer cette étude. Il aura fallu 18 mois pour rétablir cette vérité saccagée, saccagée en moins de 72 heures. Et les ravages de cette calomnie, eux, ne seront sans doute jamais réparés. Et là, on parle en mort. Je ne sais pas si vous avez entendu l'entretien fleuve du, du docteur Malone chez Joe Rogan, alors ça vaut ce que ça vaut, mais lui, il dit quand même que on peut estimer que le fait qu'aux États-Unis, on ait bloqué les traitements précoces, en particulier l'ivermectine et l'hydroxychloroquine, ça pourrait avoir causé la mort de 500 000 personnes. C'est absolument massif. Alors ça veut pas dire que c'est vrai, mais ce sont des modélisations. Il y a en tout cas un énorme scandale sur ces traitements précoces. Et là, on est en plein dedans. Et donc, à cette époque, à peine parue, cette étude du Lancet provoque une espèce de tremblement de terre. Si vous vous rappelez bien, le 23 mai, on a Olivier Véran qui interdit la prescription d'hydroxychloroquine en dehors des essais cliniques. Eux-mêmes sont suspendus en Europe dans le cadre de Discovery et par l'OMS, le 26 et la même OMS qui déconseille alors le traitement. Et pourtant, dès ce jour-là, les premières incohérences apparaissent publiquement. En Australie, on se rend compte que l'étude dénombre plus de décès dans ces échantillons qu'il n'y en a dans le pays tout entier. L'étude publie également des statistiques ethniques sur des données remontées en partie d'hôpitaux français. Mais en France, on ne fait pas de statistiques ethniques. C'est interdit. Fait rarissime dans le milieu très feutré des publications scientifiques, on a 100 médecins qui envoient immédiatement une lettre ouverte au Lancet pour dénoncer la supercherie. Et plus rare encore, on a une équipe de chercheurs qui publie quelques semaines plus tard une étude de l'étude pour en démonter les failles méthodologiques. Les résultats sont bien trop homogènes, peut-on lire, et incompatibles avec les spécificités des régions étudiées. Excédés par l'ampleur de l'arnaque, les auteurs de la contre-étude demandent une enquête sur les conditions de relecture au Lancet. On attend toujours. Mais bref, à peine 15 jours... Après la publication de cette étude, censée avoir été relue euh, par un comité, l'étude est retirée. Elle est retirée, c'est pas qu'elle était erronée, c'était un gigantesque faux inventé sans aucune donnée réelle, réalisé par une obscure société de recueil de données, désormais dissoute, comptant parmi ses dirigeants euh, une ancienne actrice érotique, un spécialiste de science fiction, et propriété d'un médecin qui, quelques années auparavant, avait pré voulu vendre des pilules qui rendent intelligent. Bref, euh, vous voyez un peu le niveau. Euh, et là, il faut vraiment euh, se poser très sérieusement la question comment est-ce que cela comment cela a-t-il pu arriver Comment est-ce qu'un comité de lecture d'une publication aussi prestigieuse, qui fait partie des trois très grandes publications euh, médicales euh, au monde, a-t-il pu valider un faux aussi grossier euh, à l'époque, je peux dire, même moi, il m'avait fallu un quart d'heure pour comprendre que le truc était foireux. Euh, alors... Soyons clairs, il est de notoriété publique que les grands journaux scientifiques laissent de temps en temps passer des études erronées, qu'ils font sans doute valider par des relecteurs très arrangeants, afin de servir des intérêts de gros sous. Mais une étude entièrement bidonnée, au point de n'avoir pas recueilli une seule donnée, franchement, ça ne s'était jamais vu. Euh, alors comment Comment, comment est-ce qu'une revue comme le Lancet a pu publier un tel torchon Comment est-ce que les médias ont pu relayer massivement un faux si grossier que même un journaliste scientifique stagiaire aurait relevé À mon avis, il ne suffit pas, comme certains l'affirment, que l'étude ait été retirée en 15 jours pour montrer l'efficacité du système des publications scientifiques. Au contraire, parce que les essais arrêtés à cause de cette étude n'ont pas repris. 15 jours plus tard. La prescription en France, elle, n'a redémarré qu'en catimini. Les médias incompétents ont balayé le sujet d'un revers de la main sans corriger leurs articles et encore moins leurs méthodes. Bref, le mal était fait. C'est pas parce qu'ils ont retiré leur article que le mal a été retiré, lui. Mais bon, passé, mes chers amis, il n'y a rien à voir. En 7, la réponse a été carrément grotesque. Ils ont immédiatement lancé une enquête. Une enquête sur quoi sur Surgisphere, la société qui avait bidonné l'étude. En revanche, l'idée de balayer devant leur porte et de regarder comment ils avaient validé euh, leur étude, ça, ça ne leur est pas venu. Et c'est assez logique quand on y pense, bah, parce qu'en en fait, le processus de validation du Lancet n'a probablement pas failli à ce stade de falsification. C'est le contraire, en fait. Il n'a pu qu'être élaboré spécifiquement pour laisser passer un bidonnage pareil. Et pour ça... Il nous faut remonter au rédacteur en chef, Richard Horton, qui porte une part gigantesque de responsabilité dans ce bazar. <coughs> Excusez-moi. Et donc ça, et quelque chose d'absolument extraordinaire chez Horton, c'est que quelques semaines après le scandale du Lancet Gate... Il a publié un ouvrage très bizarre, intitulé « La catastrophe du Covid-19 », dans lequel il fait porter absolument tout le poids de la crise et la responsabilité des morts sur les gouvernements occidentaux. Il pousse une espèce de gueulante jusqu'à affirmer que, désormais, les gouvernements autoritaires prennent meilleur soin de la santé de leur population que les démocraties. A priori, jusqu'à présent, on avait des preuves de l'inverse. Hein. Il oublie au passage que, faute de contre-pouvoir, il est assez rare que les statistiques d'un régime autoritaire soient justes, et que depuis deux ans, les grandes démocraties occidentales développent elles-mêmes des pratiques relativement antidémocratiques et sont en train de nuer, d'une certaine manière, en régime autoritaire. Euh, et dans cette espèce de, de, de bouquin où il commence par, euh, il commence par faire l'éloge de l'autoritarisme, il annonce l'avènement d'une sorte de scientisme qu'il appelle biocratie, ou une sorte de gouvernement par les scientifiques, et en particulier par les sciences biologiques. Bon, alors, depuis son poste du Lancet, euh, il observe il observe, il est un observateur privilégié, une sorte de nouveau contrat social entre les gouvernements et les scientifiques qui vivent dans une sorte d'état d'urgence permanent euh, qu'on pourrait, euh, qu pourrait voir en France dans notre Conseil de défense. Et il commence dans son bouquin d'abord par se réjouir de cette évolution qui semble, selon lui, compenser une incompétence politique. Mais c'est là où il est intéressant, Horton, c'est qu'après avoir noté que... Bah, en fait, et ça c'est très important, les scientifiques sont tout aussi corruptibles que les politiques. Ça c'est peut-être la deuxième phrase la plus importante de son livre. « Les scientifiques sont tout aussi corruptibles que les politiques ». Il est bien placé pour le savoir. Il finit son ouvrage sur une espèce d'hommage très pessimiste, du vice à la vertu. Et ça, c'est la dernière phrase du, du livre que je voudrais vous mentionner. « Le transfert du pouvoir vers la science pourrait s'avérer être une subversion dangereuse des derniers vestiges de nos valeurs démocratiques. » Ce n'est pas la première fois que je rencontre euh, cette façon euh, de prédire un avenir aussi inéluctable que semble-t-il craint, c'est assez courant en fait, chez des hommes comme Orton, qui sont compétents, euh, sinon brillants, euh, et qui sans doute ont fait passer à un moment leur ambition personnelle avant leurs principes euh, pour accéder à des fonctions de pouvoir, et qui finalement se retrouvent désabusés devant le monde qu'ils ont contribué à créer. Il y a un, un adage britannique qui dit que celui qui dîne avec le diable devrait s'assurer d'avoir une longue cuillère. Ce qu'on pourrait dire, c'est que sans doute, Richard Horton a eu l'orgueil de croire que sa cuillère était assez longue. Euh, et ce qui est encore plus bizarre, donc Horton, encore une fois, on est quelques semaines après le scandale du Lancet Gate, c'est que Horton condamne également dans son livre « Les études du professeur Raoult ». Et c'est pratiques que la plupart des commentateurs estiment douteuses. C'est quand même très gêné euh, comme formule. C'est-à-dire que lui, il pourrait l'estimer douteuse comme un grand, c'est quand même le rédacteur chef du Lancet. Non, c'est que des commentateurs estiment douteuse. Euh, c'est une formule gênée qui vient euh, calomnier affreusement le professeur Raoult et son traitement à l'hydroxychloroquine, mais qui se garde bien de revenir sur l'immense scandale qui frappe son journal. C'est un peu, si vous voulez, euh, l'hôpital qui se fout de la charité, cette affaire-là. C'est le cas de le dire. Mais là encore, si on essaie de se mettre un peu dans la tête d'Orton, il est probable qu'il ne voit même pas le rapport avec le Lancet-Gate. Parce que pour lui, le Lancet-Gate, cette étude bidonnée, ce pas une faute scientifique ou éditoriale de sa part. C'est sans doute le prix à payer pour être à la tête d'une revue aussi prestigieuse. Euh... Et pourtant, si vous voulez, Orton est rédacteur du Lancet depuis plus de 20 ans. Il est rédacteur en chef depuis plus de 20 ans. Et euh, pendant 20 ans, de, de la fin des années 90 jusqu'à à ce scandale, il y, a eu des, il, y a, il y a eu des controverses, bien évidemment. Il y a eu des choses qui ne sont pas passées dans le Lancet, comme dans toutes les revues médicales. Mais il n'y en avait eu rien. Aucune, aucun scandale n'avait secoué un, un journal aussi fortement que euh, le Lancet Gate. Et ça, on a le droit de se demander s'il n'y a pas quelque chose qui a changé au Lancet, récemment, qui fait que euh, ce scandale a pu être euh, possible. Et effectivement, il y a quelque chose qui a changé. Et quelque, quelque chose qui a changé à partir de 2018, donc très récemment, je vous rappelle qu'on est en 2020 à l'époque. Et ce qui a changé, c'est son propriétaire final plus précisément son actionnaire de référence, c'est-à-dire celui qui exerce le contrôle euh, sur la société. Alors, on va prendre un instant, je vais vous révéler un secret, un secret très très bien gardé. Un secret aussi bien gardé que le bouchon de cristal chez Arsène Lupin ou la lettre volée chez Edgar Poe, c'est-à-dire un secret caché en pleine lumière. Eh bah, bien, mes amis, hein, comme on ne le savait pas, nous vivons dans un système capitaliste. Et quand je dis ça, je ne dis pas que c'est bien ou mal, c'est juste une observation. Nous vivons dans un système capitaliste, et dans un système capitaliste, celui qui a le pouvoir est celui qui détient le capital. Faut-il avoir fait des études C'est-à-dire que ce n'est pas le directeur de la société, parce qu'on fait souvent ce, cette erreur, ce n'est pas le client, ce n'est pas le législateur, c'est le propriétaire, le détenteur du capital. Et pourtant, mais tout le monde s'en fiche comme de ses premières chaussettes. Il euh, me semble que personne, ou presque, ne s'est jamais demandé à qui appartenait le Lancet. Bon, déjà parce que tout le monde sait à qui appartient le Lancet. Euh, le Land enfin, tout le monde sait <rire> quand on regarde. Euh, le Lancet appartient à une société qui s'appelle Relix. C'est très très moche, mais euh, disons que c'était anciennement, c'était Elsevir. Euh, qui est le groupe historique des publications scientifiques. Et euh, Relix est le premier groupe de publications scientifiques au monde, avec une capitalisation quand même, les amis, de 170 milliards de dollars, pour 2 milliards de bénéfices chaque année auprès de clients captifs, rappelons-le. Alors, 170 milliards de dollars de chiffre d'affaires, ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais si vous voulez, leur taille les place quand même parmi les cinq plus grands groupes de production de contenu au monde. Et là, je ne parle pas de contenu scientifique, je parle de tout confondu, euh, y compris euh, tout le divertissement, c'est-à-dire qu'ils sont pas si loin derrière Netflix et Disney, et ils sont même devant Sony. C'est monstrueux. C'est absolument massif. Et, euh, et, et je pense qu'il y a peu de gens qui se rendent compte que euh, les publications scientifiques sont un business extrêmement juteux et qui a été optimisé ces dernières années. Euh, à part, bien sûr, les scientifiques eux-mêmes hein, et leurs universités qui, je pense, enfin, c'est même pas « je pense », je sais, ne n'en peuvent plus de payer des abonnements prohibitifs pour accéder à des articles de recherche presque systématiquement financés sur fonds publics. Donc ça, c'est Relix, 170 milliards de chiffre d'affaires, 2 milliards de bénéfices chaque année. Et depuis 2018, on a de nouveaux actionnaires qui se sont invités à la table de Relix. Et ces nouveaux actionnaires sont BlackRock, bien évidemment, et plus discret, Artisan Partners, on y reviendra tout à l'heure. Donc BlackRock est rapidement devenu le premier actionnaire de Relix, avec 10% du capital, euh, je précise, pardon, j'aurais dû le faire avant, euh, si vous voulez avoir euh, le texte, euh, les illustrations, euh, cliquez, je vous mets un lien en description, allez voir, il y a un article euh, complet sur le sujet. Euh, vous savez très bien que j'aime bien associer euh, les mots et l'image, euh, pour moi c'est complémentaire, on a besoin des deux, donc si euh, et, et le jour on vaut la chandelle, vraiment c'est important euh, ce qu'on est en train de découvrir. Donc euh, si vous voulez voir un peu tous les chiffres, les sources, il n'y a, a pas loin d'une trentaine de sources pour, tra pour, pour ce, ce, ce, ce travail. Donc euh, si vous voulez tout ça, allez voir l'article en description. Donc BlackRock, à partir de 2018, monte au capital de Relix et prend 10% du capital. Euh, et il monte avec d'autres géants de la gestion d'actifs américains, à euh, qui une position de contrôle. C'est quelque chose qui est très important, qu'on a du mal à, à comprendre euh, en France, c'est que euh, dans le capitalisme anglo-saxon, à partir du moment où on a 25% du capital, euh, et là on a 25% du capital entre euh, BlackRock, Vanguard, State Street, et, enfin, les, les, les grands gestionnaires actifs, qui ont une communauté d'intérêt. que ces, ces gens sont issus du même nid, c'est les, les mêmes gants, c'est un peu des clones. Quoi. Alors c'est pas tout à fait vrai, ça leur arrive de s'opposer, mais, mais quand même. Et du coup, bah, si, donc, il faut bien comprendre dans le capitalisme anglo-saxon que, Dès lors que vous avez 25% du capital d'une société, on estime que vous en avez le contrôle. Ça fait bizarre. En France, on pense que c'est 50%. Mais il faut voir que le capitalisme anglo-saxon est beaucoup plus éclaté. Les, les, les, les capitaux sont, sont beaucoup plus dilués qu'en France et, et, et en Europe continentale en général. Et du coup, on arrive à contrôler une société avec beaucoup moins de parts. Bref BlackRock et les autres géants de la, de, de, de, de la gestion d'actifs ont acquis récemment une position euh, de contrôle de Relix. Il se trouve que BlackRock est également le deuxième actionnaire de Pfizer, ou encore de Johnson Johnson, ou encore de Merck MSD, juste derrière qui donc Et Bien sûr, Vanguard, et juste devant qui donc Bien sûr, State Street, les autres géants américains de la gestion d'actifs qui partagent, comme je vous le disais, les mêmes intérêts stratégiques. Et donc, ce sont donc les mêmes géants de la gestion d'actifs, ces géants passifs, qui ne le sont pas tant que ça, vous allez voir, qui sont en position de contrôle des grands groupes cotés, qui commercialisent les vaccins contre le Covid, mais qui contrôlent également, euh, bah, qui contrôlent également le Lancet. Ça, c'est un peu un conflit d'intérêts « mouse ». Parce que quand on y pense deux secondes, il serait impensable que le directeur du Lancet assume également des fonctions de direction chez Pfizer ou chez Johnson Johnson. Mais ici, c'est pire encore, parce qu'un directeur, ça se change. On peut le virer. Euh, une pression, euh, une pression euh, publique peut amener à sa démission. Mais dans notre cas, c'est celui qui nomme le directeur de Relix qui est également celui qui nomme le directeur de Pfizer. Cette simple... « Observation du contrôle final par le même groupe d'actionnaires d'une société pharmaceutique majeure et du premier éditeur scientifique mondial, censé en contrôler les recherches, en partie en tout cas, suffit à faire peser une tension absolument malsaine et inacceptable entre l'intérêt général de la recherche médicale et les intérêts privés pharmaceutiques. » C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des intérêts alignés, là, on a des intérêts qui divergent. Et divergent, c'est énorme. À ce stade, vous pourriez me répondre que, bon, bah, d'accord, mais des gens comme BlackRock, euh, ils font, comme je vous le disais, essentiellement de la gestion passive. Alors, chez BlackRock, ce n'est pas tout à fait vrai. Hein. Ils font euh, moitié de gestion passive et moitié de gestion active, ce qui leur permet, comme cela, effectivement, de monter au capital de certains groupes quand ça les intéresse. Mais que, bref, en tout cas, pour leur branche passive, ils n'interviennent pas vraiment dans la gestion des sociétés qu'ils détiennent. Ça, c'est un truc que j'entends tout le temps, qui est une faute euh, assez grossière. Euh, parce que, bah, au contraire, en fait, euh, une gestion passive impose une participation active. Euh, si vous voyez BlackRock, Vanguard, State Street détiennent une position de contrôle sur Pfizer pour leurs millions de clients qui ont choisi d'investir sur le S&P 500, donc l'indice de référence américain, sans se préoccuper particulièrement de savoir si Pfizer était bien géré, euh, ou Johnson, et Johnson, ou Merck, sur eux, ils ont dit, moi, je veux investir sur euh, le, le marché américain, donc je vais investir dans le S&P. Mais euh, Pfizer, ils ne se sont pas posé la question. Et ils ont délégué leur pouvoir d'actionnaire, c'est très important ça. À chaque fois que vous, vous, vous, vous investissez euh, dans euh, un tracker ou dans un ETF d'un indice, vous déléguez votre pouvoir d'actionnaire, parce qu'un actionnaire a un pouvoir, euh, à le fond, enfin, à, au, fond, pardon, au fond qui, euh, qui, qui, qui gère euh, l'ETF. C'est-à-dire qu'en fait, BlackRock, Vanguard et State Street détiennent. Une position de contrôle sur Pfizer pour leurs millions de clients qui ont choisi d'investir sur le SP, sans se préoccuper de savoir, comme je vous le disais, si Pfizer était bien géré. Euh, et ils n'ont pas le choix, en fait. BlackRock est bloqué. Tant que Pfizer fait partie du SP 500, ils ne peuvent pas vendre leur part. S'ils ne sont pas contents de la gestion du groupe, ils ne peuvent pas aller voir un autre. C'est quelque chose, si vous voulez, jusqu'à l'avènement de la gestion passive et des ETF, euh, c'était comme ça que ça marchait généralement un actionnaire. Un actionnaire euh, faisait généralement euh, part de son mécontentement en claquant la porte et en se barrant. Vous avez toujours eu des actionnaires activistes, vous avez toujours eu ça, mais vous aviez quand même une pratique qui était de se dire euh, que euh, le... Le, le, les patrons des grands groupes euh, défendaient, euh, dé, dé, défendaient leurs actionnaires, et puis les actionnaires euh, exprimaient leur mécontentement en se barrant. Là, ils peuvent pas le faire. Ça veut dire quoi euh, Ça veut dire que, faute de pouvoir retirer leurs investissements, ils n'ont pas d'autre choix que de peser dans les décisions opérationnelles. Donc quand on vous dit « Ah, ben, c'est de la gestion passive, donc ça les intéresse pas », non, c'est l'inverse, en fait ils sont obligés de peser dans, la, dans les décisions opérationnelles, puisqu'ils ne peuvent pas activement gérer leur portefeuille et dire « ben Non, toi, tu fais des conneries, donc je vais désinvestir pour investir chez toi, qui, fait, qui travaille mieux. » Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ça ne veut pas dire que le PDG de Pfizer ou de Relix va décrocher son téléphone à chaque fois qu'il veut bouger son petit doigt. Vous allez voir, c'est beaucoup plus efficace que ça. Mais avant de voir ça, on va faire un petit détour par les chiffres pour bien comprendre un peu ce qu'on a là. Chez BlackRock, on a 9 500 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Chez Vanguard, on suit pas, pas très loin derrière, avec 7 200 milliards. Et State Street ferme le podium avec 3 500 milliards, qui sont des montants en très très forte progression. Euh, Pfizer, pardon, BlackRock, il y a 4 ans, quand j'ai commencé, ils avaient 6 000 milliards. À ce stade, euh, de, quand on est déjà un, un monstre pareil, euh, passer de 6 000 à 9 500 milliards d'actifs sous gestion, c'est monumental. Il faut encore ajouter à cela 21 600 milliards d'actifs qui sont indirectement gérés par BlackRock via ses algorithmes euh, et son intelligence artificielle qu'ils appellent Aladdin. Et vous avez trois acteurs issus du même nid, comme je vous l'ai dit, qui détiennent ou contrôlent. 42 000 milliards d'actifs. C'est-à-dire 15 fois le CAC 40 au complet. Et ça, c'est bien assez pour exercer une emprise globale sur l'économie occidentale, voire mondiale, dans son ensemble. Alors c'est quand même plus occidental. Ils n'ont pas la, la, le même poids en, en Chine. Mais quand même... Alors, où est-ce que j'en étais Donc, On a nos trois géants de la gestion passive qui contrôlent tout, le S&P 500, qui contrôlent les 500 plus grandes entreprises américaines euh, avec des positions dominantes euh, à peu près partout ailleurs aussi. Euh... Et du coup, si vous voulez, ce il, faut bien, dans la, il faut bien comprendre la manière dont fonctionnent ces sociétés, euh, c'est que cette reconstitution du monopole qui a été euh, opérée euh, par Blackrock, Vanguard et State Street euh, leur permet des comportements euh, ben, en fait, qui nous ramènent à l'époque des barons voleurs, euh, à l'époque du Gilded Age euh, de Mark Twain euh, et... Euh, et des choses qu'on pensait, c'est des choses qu'on qu apprend dans les livres d'histoire comme une période à la fois très riche et très sombre. Hein, Gilded Age, ça veut dire l'âge en, en, en or plaqué. C'est-à-dire que derrière les dorures de ces grands barons voleurs, il y avait quand même énormément de pauvreté. Et ça, c'est ce qu'on est en train de retrouver aujourd'hui. On est en train de retrouver ce monopole qui fonctionne comme ça, si vous voulez. Imaginez le jeune Albert Bourla. Albert Bourla, c'est le PDG de Pfizer dans les années 2010. C'est un cadre très prometteur et très ambitieux de Pfizer. Imaginez un gars euh, qui a travaillé d'arrache-pied pendant 20 ans pour arriver jusqu'aux portes convoitées du conseil exécutif du groupe. Euh, il est euh, d'origine modeste, il a fait absolument tous les sacrifices, euh, il a accompli toutes les bases besognes, il a aussi écrasé tous les concurrents, il a avalé toutes les couleuvres, il a fait tout ce qu'il fallait faire, bonne ou mauvaise. Et euh, il ne lui reste plus qu'une étape, qu'une étape avant d'accéder au Graal, avant d'arriver au comité exécutif d'une grande boîte du S&P 500, ben il faut que les actionnaires de référence valident sa nomination. Il faut qu'il soit adoubé par BlackRock, Vanguard et State Street. Si ces gens disent oui, ce sera sa consécration. Mais s'ils si disent, ben si disent non, ce sera la fin. Il ne pourra pas aller vendre ses talents à un autre groupe de la taille de Pfizer, puisque ces autres groupes sont aussi contrôlés par BlackRock et consorts. Alors, bien évidemment, vous avez de nombreux cadres qui font passer à leurs principes avant leur ambition. Mais il en suffit d'une poignée qui fasse l'inverse. Et si on regarde l'étude de l'activité de ces géants dans les assemblées d'actionnaires, ce qu'on appelle le stewardship, euh, eh bien on trouve que c'est bien ça, en fait. Ils agissent essentiellement sur les votes des personnes clés. C'est un truc que j'avais creusé il y a un an et demi, il y a un peu plus d'un an, et à cette époque-là, euh, rien que sur le premier semestre 2020, BlackRock s'était opposé à 120 nominations de directeurs euh, dans euh, les assemblées de 330 grands groupes américains qui présentaient des nouveaux directeurs. Ce que je veux dire, c'est que c'est énorme. C'est un levier qu'ils utilisent massivement et qui a des relents très mafieux. C'est-à-dire que pour le dire simplement, c'est euh, « vous êtes avec nous » ou « vous êtes contre nous ». Mais il n'y a plus de mesure. Et ça, c'est la première façon qu'a un géant comme BlackRock d'influer à moindre frais sur l'activité de grands groupe. Et vous en avez une deuxième, euh, qui est tout aussi mafieuse, qui est un petit peu la stratégie du porte-flingue pour le sale boulot. Hein, c'est... Euh, euh, c'est que bah, lorsque les affaires deviennent un peu plus pressantes, et qu'on n'a pas le temps d'attendre les nominations de directeurs, ou que ces mêmes directeurs commencent à aller dans une direction qui ne nous plaît pas, eh bien on exécute. On exécute, et ça tombe bien. Euh, quand je dis on exécute, on exécute socialement. Hein. Je ne dis pas qu'on est encore sur la balle dans la tête. Ça viendra peut-être, j'en sais rien. Euh, mais ce qui est bien, c'est qu'on a un exemple tout récent et tout emblématique, en France, avec Danone. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette affaire-là, lorsque son, son patron emblématique, lui aussi, tiens, et charismatique, Emmanuel Faber, a été débarqué. Faber a été débarqué à l'hiver dernier, après une espèce de guerre, menée par deux fonds activistes, Bluebell Capital, et oh, Artisan Partners, les mêmes artisanes qui sont montés aussi euh, chez, chez, chez, chez Relix et le Lancet. Et ces deux fonds, derrière des discours euh, alambiqués, euh, ont trouvé simplement que Danone ne leur rapportait pas assez de fric euh, et consacrait trop d'argent à, à la RSE. Euh, bien sûr, ces fonds, de très mauvaise presse partout dans le monde, et euh, ils nous ont bien montré ce que c'était que le capitalisme inclusif. Hein, c'était surtout d'inclure plus de profits pour ceux qui avaient déjà tout. Et ces fonds, sont de taille particulièrement modeste par rapport aux géants de type BlackRock. Et ils ne montent jamais qu'à hauteur de 1, 2, peut-être 3% du capital de groupes mondialisés comme Danone. Donc en temps normal, si vous voulez, ces fonds ont du mal à réussir leurs attaques en France, où l'actionnariat des grands groupes est plus robuste qu'aux États-Unis. Mais Danone est une exception. Avec une structure actionnariale très explosée, copiée justement sur le modèle américain, avec des grands fonds de gestion comme actionnaires de référence, en l'occurrence MFS, celui-là on le connaît rarement, et surtout, encore une fois, BlackRock. En tout cas au moment du débarquement de Faber. Ça a un peu changé depuis. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour que Bluebell et Artisan aient pu réussir leur petite guéguerre, ben il fallait que BlackRock et MFS laissent faire. Il fallait que les patrons acceptent. Sinon, il leur suffisait de lever un doigt et les mecs étaient dehors. Si vous voulez. C est, c est, c est, en fait, c'est ça d'avoir le contrôle. C'est même la définition. Et donc, on se rend compte, si vous voulez, avec un exemple euh, comme l'exemple le, le, le, absolument emblématique de Danone et du débarquement de Faber, que, en fait, BlackRock, qui promeut une transition radicale vers un capitalisme inclusif, ne bah, pouvait pas risquer le scandale de punir eux-mêmes le patron de Danone pour une RSE trop généreuse. Ils ne pouvaient pas laisser apparaître trop clairement cette espèce de grosse arnaque de capitalisme inclusif et vert. Et du coup, bah, c'est Artisan et Bluebell qui ont fait le sale boulot. Et donc ça, est-ce que ça a pu se passer Revenons à Rélix, Est-ce que ça a pu se passer au Lancet est-ce que ça a pu se passer au, au Lancet, euh, ou Artisan Partner euh, est monté euh, au capital de Relix, en même temps que BlackRock euh, Et oui, donc c'est bien le même fonds euh, activiste qui a mené la guerre chez Danone, qui tout d'un coup monte chez Relix euh, c'est jamais qu'une hypothèse. Hein. Il n'existe pas de preuves, que je connaisse en tout cas, qu'Artisan ait mené une campagne active chez Relix et au Lancet pour dénigrer euh, activement le traitement à l'hydroxychloroquine. Mais on sait. On a les preuves avec que ces pratiques existent, qu'elles sont là. On l'a vu pour le coup en première main avec Danone. On sait que les fonds activistes type Artisan ne montent pas au capital de groupe sans un objectif précis. Donc, franchement, je serais pas surpris que le Lancet Gate ait été rendu possible, en partie, euh, par euh, ce changement d'actionnaire. Euh, bah, parce que tout simplement, ce serait pas la première fois. C'est à dire que c'est un peu business à jugeol dans le milieu. Euh, donc oui, il n'y a pas de trace en soi. Mais bon, les Américains diraient euh, « follow the money ». Et moi, je me borne, si vous voulez, à souligner à qui profite le crime. Parce que la question qu'on se pose maintenant, c'est est-ce que Pfizer avait besoin de ça Donc on a BlackRock qui est à la fois en position de contrôle chez Relix, au Lancet, et chez Pfizer. Est-ce que Pfizer avait besoin qu'on lui nettoie la place Après tout, c'est quand même des grands garçons, Pfizer alors vous vous représentez peut-être Pfizer comme une entreprise ultra innovante, riche, beaucoup de succès, euh, grande pharma, avec des bousses blanches, des découvertes formidables, avec que des PhD, des gens qui ont fait euh, 15 ans d'études euh, alors c'est pas ça, Pfizer. C'est pas ça du tout la réalité. C'est que euh, Pfizer, déjà la réalité, si vous êtes rentré dans une pharmacie américaine, c'est que on se rapproche du fast-food. Euh, si vous êtes rentré dans un CVS aux états unis euh, vous, tout d'un coup, euh, les, les, les, les, les, les, la vision positive que vous pouvez avoir de ces grands groupes s'effondre instantanément quand vous voyez espèce de merde qui vous vendent au kilomètre d'étalage. Et surtout, ben c'est que jusqu'à l'année dernière, euh, un peu moins de deux ans, euh, la réalité est que Pfizer était un géant en sursis dont le chiffre d'affaires ne faisait que baisser depuis dix ans. Vous aviez une société dont le chiffre d'affaires baissait et qui, en parallèle, avait dû dépenser des fortes pour protéger son cours de bourse et se mettre à l'abri la des appétits voraces des fonds à l'affût de ces géants vacillants. Hein, parce que ce n'est pas, pas la cour de récré euh, là-bas. Ce qu'il faut bien voir, c'est que Pfizer, entre 2017 et 2019, a dû dépenser 26 milliards de dollars en rachat d'actions, pour protéger son cours de bourse. 26 milliards en 3 ans. C'est monumental. Si vous ajoutez les dividendes versés, Pfizer aura reversé davantage d'argent à ses actionnaires que la totalité de leurs profits pendant ces 3 années. C'est-à-dire que ces gens ont donné plus que 100% de la valeur créée à leurs actionnaires. Les salariés, on s'en fout. Le développement, on s'en fout. Le reste, on s'en fout. Enfin ça, c'était jusqu'au mois de janvier 2020, parce qu'en janvier 2020, Albert Bourla nous a annoncé fort opportunément qu'il suspendait son programme de rachat de titres, bon, qu'il a repris depuis, parce qu'avec tout le fric qu'ils se font, ils peuvent venir donner un peu à leurs actionnaires. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que fin 2019, Pfizer est en ciseaux entre des revenus qui baissent et des dépenses en hausse pour protéger leur cours de bourse. Ils sont mal, mais ils sont carrément mal. C'est pas du tout l'image de la boîte à gros succès, c'est pas les cas quoi euh, et ça, il faut pas oublier que c'est pas Pfizer qui a apporté le vaccin. Eux, ils font que prendre le péage pour ouvrir le marché américain. C'est BioNTech qui apporte le vaccin. Euh, et aussi, entre autres, ils font aussi la clé de bras à la Commission européenne. Mais si vous voulez, euh, Pfizer n'apporte pas euh, une espèce de, de machine de guerre de recherche et développement. Le, euh, donc, on se rend compte que ce vaccin, d'un point de vue purement business, a transformé Pfizer d'un géant en perdition, en roi de la jungle, en sachant que l'enjeu business était massif, mais qu'on est en droit de se demander à quel moment Pfizer apporte le début d'une utilité sociale oui, parce que alors, je suis désolé, moi je suis un vieux réac qui se souvient encore que la définition d'une entreprise, hein, c'est une raison sociale et une exigence de profit. Dit autrement, une entreprise doit servir la société en créant plus de valeur qu'elle n'en consomme. Et là, franchement, chez Pfizer, je ne suis pas sûr. Bref, on retrouve chez Pfizer euh, vraiment des dysfonctionnements radicaux, des trucs type baron voleur, euh, des trucs totalement hallucinants. Et donc, oui, Pfizer avait besoin qu'on leur nettoie le passage. Il y avait une question de vie ou de mort pour Pfizer. Euh, sur cette histoire de vaccin, Je vous ai dit que j'avais deux exemples. On va se dépêcher un peu parce que cette vidéo est déjà très longue. Euh, et que, si j'ai encore un peu de batterie, mais. Euh, on va regarder un autre, un concurrent de Pfizer, c'est-à-dire Merck. On va se demander maintenant pourquoi Merck MSD a renié son Ivermectin. Ivermectin, pardon. La question, c'est parce que pour que Pfizer... Et le champ libre sur ces vaccins, il fallait encore qu'aucun traitement précoce ne leur ôte la majeure partie de leur utilité. C'est-à-dire que si la plupart des gens pouvaient simplement se soigner avec un traitement précoce type Ivermectine ou Chloroquine, bon, bah le vaccin n'y a plus besoin. Et là, le 4 février 2021, on a un truc vachement intéressant qui se passe, c'est que Merck se tire une balle dans le pied et publie un communiqué pour affirmer que bah non, l'Ivermectine ne pas permet pas leur connaissance de soigner le Covid. D'ailleurs, euh, il faut pas le faire. Euh, en contradiction totale avec... Euh, alors aujourd'hui, on est à 73 études différentes hein, qui montrent de manière non ambiguë euh, que... Non, l'hivermectine, ça marche. Il n'y a pas de problème, en fait. Mais Merck, qui, qui produit l'ivermectine, non, non, non, non, non, non, on vous dit ça marche pas. C'est pas rien, quand même, si vous voulez, quand vous avez le, le, le, le, le producteur qui dit « Non, non, non, on ne va pas faire ». Bien évidemment, Merck a la même structure actionnariale que BlackRock, les mêmes décisionnaires finaux, les mêmes BlackRock, les mêmes Vanguard, les mêmes State Street, qui sont exactement dans les mêmes positions de contrôle monopolistique. Robert Malone, qui est donc un très grand spécialiste des vaccins d'ARN messager, a souligné chez Joe Rogan il n'y a pas très longtemps, euh, mais très récemment, euh, qu'il y avait eu de très très fortes pressions de la CDC américaine pour enterrer l'ivermectine en même temps que l'hydroxychloroquine. Est-ce qu'il faut d'ailleurs souligner que l'ancien commissionnaire, le commissionnaire c'est le patron de la CDC, donc le gendarme sanitaire américain, Scott Gottlieb, Scott Gottlieb qui était commissionnaire jusqu'en 2019, eh ben, il est sorti de la CDC pour passer directement au conseil d'administration de Pfizer, juste après son mandat. Et ce qu'il faut rappeler également, que l'ivermectine aurait assuré un prestige important à Merck, mais pas beaucoup d'argent pour un traitement qui, si on en croit malone, je n'ai pas trop de problème à le croire, trouve que ça se vend en gros à moins d'un centime la dose. Euh, donc, on est dans une situation où, bah, si on continue toujours à suivre l'argent et voir derrière les conflits, et comment est-ce que le patron, le, pardon, pas le patron, l'actionnaire de Merck, qui est le même que Pfizer, aurait eu intérêt euh, à leur dire écoute, vous êtes gentils les cocos, euh, mais euh, nous, on a besoin du champ libre euh, chez Pfizer, donc vous enterrez votre truc. À qui d'ailleurs, c'est euh, peut-être pas effacé gratuitement pour autant euh, chez Merck. Et ça, il y a un autre truc qui est assez rigolo, si vous voulez, c'est que assez récemment, à cet automne, en septembre 2021, Merck a annoncé le rachat d'Acceleron Pharmaceutical pour 11,3 milliards de dollars. C'est très intéressant cette affaire, parce que c'était une acquisition stratégique pour Merck, qui en avait vraiment besoin parce qu'ils n'avaient plus assez de nouveaux produits dans le pipe, ils avaient besoin, de, de, toujours, ils ont toujours besoin d'avoir des nouveaux médicaments, et Merck, ils arrivaient au bout là. Donc c'est une acquisition importante dont ils avaient besoin, et qui s'est faite en dépit d'un des actionnaires de référence d'Acceleron, euh, qui s'appelle, on s'en fout, mais c'est Avoro Capital, qui, a quand même 10, qui avait 7% d'Acceleron et qui, euh, en septembre, a fait savoir qu'ils étaient absolument pas vendeurs, et certainement pas euh, au prix que proposait Merck, euh, qui était de 180 dollars par action, et qui, en gros, euh, valorisait, selon eux, euh, Acceleron, au moins 2 milliards de dollars de moins que euh, ce qu'ils pensaient que ça valait. Donc eux, ils disaient, on s'en fout, on n'est pas pressé, on n'est pas vendeur. Généralement, dans ces cas-là, quand vous avez un actionnaire qui n'est pas content, on fait chacun fait un tour sur soi-même, et on revient avec une offre un peu meilleure. Là, pas du tout. Euh, les 180 dollars euh, les, les ont été acceptés. Alors est-ce que ah, BlackRock, encore autre actionnaire de référence, aurait pu faire pression pour forcer euh, la vente à prix réduit Est-ce que BlackRock a pu ensuite faciliter l'émission obligataire de Merck pour finaliser l'acquisition bah, Ce ne serait pas la première fois. Voilà, là, il faut que je fasse une pause dans ma vidéo. Donc euh, on reprend tout à l'heure. Donc on vient de voir que... Euh, BlackRock était une plaque tournante euh, qui euh, avait réussi, avec Vanguard euh, et euh, State Street, à reconstituer euh, une situation de monopole au-dessus des sociétés, c'est-à-dire qu'au-dessus de sociétés qui sont en concurrence apparente, vous avez les mêmes actionnaires de, de contrôle qui peuvent distribuer le jeu à leur guise et où peut-être on peut estimer que euh, l'actionnaire a joué pour que Merck, Abandonne euh, son hiver euh, avec un petit bonbon par la suite où euh, on, on leur a facilité euh, l'acquisition derrière euh, de euh, l'acquisition derrière d'Acceleron Pharma. Le, je précise bien, si vous voulez, que bien sûr ce sont des conjectures. Il n'y a pas de preuve établie euh, à ce que j'avance. Il n'y a aucun problème. Mais pensez que ces comportements ne sont pas habituel, et même la norme, euh, en fait, c'est un peu, ça revient à croire que vous pouvez mettre un mangeur compulsif au régime, euh, vous le mettez au régime et ensuite vous le placez devant un buffet de plafond en libre service et à volonté, euh, et vous supposez qu'il ne succombera pas à son vice. Ah oui c'est sûr que c'est pas impossible. Et euh, c'est sûr que tant que vous n'avez pas accès euh, au buffet, vous ne pouvez pas voir euh, et vous ne savez pas forcément qui a descendu le buffet. Mais on sait très bien que dans la pratique, ces choses-là n'arrivent pas. Là, c'est pareil. C'est pas parce qu'on n'a pas les preuves, ici précisément, qu'on ne connaît pas les pratiques et qu'on ne connaît pas euh, les pentes... Euh, les, les, les pentes des situations de chacun. Euh, c'est euh, comme ça que fonctionne le, le capitalisme. Euh, c'était Pfizer, c'était manger ou être mangé. Euh, BlackRock, c'est manger ou être mangé. Euh, et ce qui est assez intéressant, c'est que euh, cette espèce de capitalisme euh, carnassier euh, et de, de très forte concurrence a muté, et ça, il n'y a pas tant de monde que ça qui le perçoive euh, précisément, ça a muté, en fait, dans son inverse, c'est-à-dire la reconstitution de très grands monopoles, encore une fois, qui font penser à, à l'Amérique de la fin du 19e siècle et du début du 20e, avant, euh, avant 1910, euh, ou euh, un côté euh, même plus soviétique euh, aujourd'hui. Euh, et donc, bien bah, évidemment, une fois que vous avez dit, bon, bah, d'accord, BlackRock, euh, c'est BlackRock qui tient les ficelles mais... Il y a qui derrière BlackRock On peut continuer longtemps comme ça. Euh... Parce que, quand on y pense, on pourrait d'abord croire que BlackRock sert des dizaines de millions de clients particuliers euh, et qu'à la limite, bah, c'est vachement bien. C'est plus Rockefeller, mais c'est monsieur tout le monde qui profite du crime. Euh, et et ben, bah, tant pis pour vous. « Si vous n'êtes pas content de BlackRock, vous n'aviez qu'à investir vous-même dans Pfizer ou les bons fonds de BlackRock. Et si vous n'êtes pas content, vos gueules, tant pis pour vous. Euh, » Alors, c'est d'assez courte vue. Euh, et Il faut bien voir que euh, ce que certains peuvent éventuellement gagner d'un côté est plus que perdu de l'autre, euh, et... Euh, ce que vous pouvez gagner euh, en, en revenus euh, en, en plaçant euh, dans vos fonds BlackRock, euh, vous le perdez bien davantage en, en destruction des tissus économiques, en perte de souveraineté, en défaillance de biens publics comme l'hôpital. Euh, C'est-à-dire que ce qu'ils ce que vous, qu vous donnent d'une main, ils font plus que vous le reprendre de l'autre. Hein. Euh, et quand bien même, si vous voulez, et quand bien même, euh, s'arrêter euh, aux clients de BlackRock, euh, c'est méconnaître profondément la fonction de ces géants type BlackRock dans le système actuel. Euh, on pourrait croire que la gestion de BlackRock vise à minima à rapporter le meilleur rendement possible à ses clients. Euh, à leur éviter des cracks, euh, notamment grâce à Aladdin avec leur grande intelligence artificielle qui développe quand même depuis plus d'un quart de siècle. Ils ont été euh, les premiers euh, à se positionner là-dessus. Fink a été véritablement un visionnaire là-dessus. Euh, sauf que Aladdin euh, et ça, ça, je connais très très bien le sujet, Aladdin n'a pas de pouvoir prédictif. Pas vraiment, voire même pas du tout. Euh, le génie de la lampe, euh, n'exauce les vœux euh, que dans les films et sur les brochures des banquiers, si vous voulez. Mais Aladdin n'a pas permis à BlackRock d'éviter la crise de 2008 ou de, de, de mieux la traverser. Euh, et sans le sauvetage de la Fed, ils auraient sombré dans la banqueroute comme les autres. En 2020, ça a été les premiers à devoir être sauvés par la Fed. Et pourtant... BlackRock est sorti de la crise de 2008 en sauveur, euh, avec le statut de roi. Moi, encore une fois, moi, c'est Larry, c'est le king à Wall Street, d'autant plus qu'il n'y est pas. Euh, donc non seulement avec le statut de roi, mais également le statut de faiseur de roi, on en a déjà parlé. Et alors, on pense généralement que c'est la, la capacité financière de BlackRock, avec ses milliers de milliards d'actifs sous gestion, qui leur a permis de sauver Wall Street. Ce pas totalement faux, yeah, oui, mais euh, c'est rater l'éléphant dans la pièce. On pense, euh, on pense ça, bah oui, parce que c'est l'habitude. Historiquement, c'était un peu comme ça. Euh, mais euh, ce qui s'est passé en 2008 est très différent. En fait, euh, le nom d'Aladin, pour euh, le, le, leur intelligence artificielle, est très très mal choisi. Ils auraient dû appeler ça euh, « Léon le nettoyeur ». Parce que si Aladdin n'a aucun pouvoir prédictif sérieux, l'algorithme est en revanche un outil hors pair pour faire le ménage après coup. Quand Bear Stearns a fait faillite en 2007, c'est BlackRock qu'on a appelé pour analyser les comptes et faire le ménage. BlackRock a été conseil à la fois de JP Morgan qui a racheté les actifs sains et de la Fed qui a absorbé ceux qui ne l'étaient pas. Encore un énorme conflit d'intérêts pour BlackRock. La même année, c'est le fonds de pension de l'État de Floride qui fait faillite, en 2007 toujours, et c'est encore BlackRock que l'on a appelé à la rescousse. Ils ont réorganisé le fonds en séparant les actifs sains des actifs pourris, puis ils ont été conseillés, l'État de Floride, d'absorber les actifs pourris pour sauver le fonds de pension de ses fonctionnaires, avec, bien évidemment, l'argent du contribuable, bien sûr. Ils ont encore refait le même coup avec AIG. Bref, BlackRock s'est transformé, avec la crise de 2008, en roi absolu de la privatisation des gains et de la mutualisation des pertes. C'est pile « je gagne », face « tu perds ». Et depuis, ben en fait, ça n'a pas vraiment changé, si vous voulez, BlackRock orchestre un gigantesque délit d'initié au profit euh, du capitalisme néolibéral euh, dans son ensemble, c'est-à-dire de, de ceux qui tiennent ce système. Ça ne m'intéresse pas tellement de nommer des gens, si vous voulez, la concentration des richesses euh, depuis notamment la crise de 2008 et même plus précisément depuis 1980, euh, plus largement, pardon, euh, suffit à se dire que le, la, la, le contrôle du système, c'est extraordinairement concentré, euh, et ça s'accélère depuis dix ans. Et ce qui est intéressant, c'est que si BlackRock n'avait pas été là en 2008, s'ils si n'avaient pas justement euh, séparé euh, le, le, le, les bons actifs des mauvais pour nous faire sauver les mauvais et euh, laisser les bons actifs dans le secteur privé, ben, on aurait peut-être fait l'inverse. On aurait peut-être laissé la pourriture aux banquiers qui avaient fait n'importe quoi, et à tous les investisseurs qui les avaient crus, euh, Et euh, on aurait peut-être sauvé ce qui pouvait l'être par des nationalisations, éventuellement massives et provisoires, comme ce fut le cas par exemple avec General Motors, et comme ça aurait probablement dû être le cas avec Boeing. Et au lieu de cela, c'est BlackRock qui est arrivé et qui a fait prospérer le vice. C'est-à-dire que euh, les gens qui ont fait advenir la crise euh, ont, euh, gardé, euh, ont, ont gardé la bonne partie et ils nous ont laissé la pourriture. Encore une fois, c'est pile je gagne, face tu perds. C'est mutualisation des pertes, privatisation des gains. C'est malsain au possible comme système. C'est-à-dire que quand euh, celui qui ramasse les gains ne prend pas les risques, ça se passe mal. Ça se finit mal, toujours euh, et ce passif de BlackRock est essentiel pour comprendre leur action aujourd'hui auprès de la FED, de la BCE, de la Commission européenne, parce que, ben, en fait, ils n'arrêtent pas de faire la même chose, et même bien pire. Euh, et ce qui est intéressant, on dit souvent que, que l'histoire bégait, mais ne se répète pas, euh, en, lors de la crise de 2020, euh, cette fois, BlackRock, BlackRock a fait du préventif plutôt que de faire absorber les actifs pourris décrochés au scalpel euh, par la force publique, ils lui ont conseillé d'arroser tout le monde en masse. Ils ont fait des trucs incroyables. c'est-à-dire Ils ont fait racheter leurs propres ETF par la Fed, et ils font de même avec la BCE. Euh, ils, ont, euh, or, ils orientent eux-mêmes les fonds de l'Union européenne sous couvert de développement durable, euh, mais attendez, quand on y réfléchit deux secondes, il faut être devenu mais complètement fou à Bruxelles pour donner les cordons de la bourse à des Américains en pleine guerre commerciale. Complètement fou ou complètement servile. C'est même BlackRock qui à un moment a fait passer les tests, euh, les, les stress tests aux banques européennes pour le compte de la BCE. Euh, oh ben, Je vous rassure, si vous voulez, ça va pas rendre les banques européennes plus solides. Hein, le sont pas d'ailleurs. Mais cela permettrait hypothétiquement à BlackRock de siphonner leurs données. Hypothétiquement, bien sûr, car officiellement, c'est niette. Et nous ne savons pas que les intelligences artificielles, ça a besoin de manger de la donnée, et si possible, de la donnée un peu confidentielle. Euh, bref, si vous voulez, plus BlackRock étend son emprise, et plus ces gens récompensent la vertu et punissent le vice. Euh... Oh, ça serait bien, ça, s'ils si récompensaient la vertu et punissaient le vice, <rire> je crois, mes désirs pour des réalités. Non. Plus ils étendent leur emprise, et plus ils récompensent le vice et punissent la vertu. Excusez-moi de mon erreur. BlackRock est devenu une espèce de cheville ouvrière de notre schizophrénie économico-financière. C'est-à-dire qu'ils nous enferment dans leur fiction financière dont nous mourons et peut-être peut qu'on en a mouru à petit feu depuis 20 ans, mais là, maintenant, on en meurt à grand feu. Et à ce stade... Ne pas résister euh, à cette guerre, euh, cette guerre très, très, très, très, très comment dire, c'est une guerre ignoble, c'est-à-dire que c'est une guerre qui ne dit pas son nom, c'est-à-dire que c'est très cynique, c'est... Euh, on voudrait, si vous voulez, vous endormir à coups de morphine pour mieux vous abattre après. Je suis désolé, c'est dur ce que je dis, mais euh, ça fait, encore une fois, ça fait quatre ans que, que je travaille sur ces gens-là, ces gens sont des horreurs. Ces gens, ce qu'ils ont fait des trucs en Amérique du Sud, c'est pas possible si vous voulez. Le, ils vous disent, si vous voulez, ils arrêtent pas de vous, Ils font l'inverse. Ça fait partie de cette génération qui fait l'inverse de ce qu'ils vous prétendent. Plus ils vous disent qu'ils travaillent pour un capitalisme inclusif, plus ils font l'inverse en fait. C'est-à-dire que quand, pour eux, le capitalisme inclusif, c'est de prendre des décisions à votre place. C'est-à-dire qu'ils vous incluent dans leurs décisions. C'est-à-dire que nos décisions, ça vaut aussi pour vous. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Hein. Ce qui est absolument malsain. C'est-à-dire que, normalement, chacun a sa responsabilité, chacun a ses décisions, et puis euh, on trouve des consensus comme ça. Ça s'appelle de l'autoritarisme. Si vous pensez qu'il y a un autoritarisme en France qui se développe, on sait d'où il vient, si vous voulez. Il s'est développé ailleurs. Avant, il s'est développé plus haut, de manière euh, plus, euh, plus fondamentale encore, à cet endroit-là. On est dans un système capitaliste. Euh, le, le, la détention du capital est reine. Et franchement, à ce stade, ne pas résister à ces gens-là, c'est se faire piller. Comprenez-moi bien, si vous voulez, J'ai pas d'objection particulière à une part de gestion passive dans les portefeuilles ou l'utilisation d'ETF. Il m'arrive d'en recommander, dans certains cas, mais l'outil a été détourné par BlackRock, et vous connaissez l'adage, c'est la dose qui fait le poison, ça y est, la dose est devenue mortelle et quand bien même, si vous voulez, quand bien même on, on, on ferait le choix de se soumettre à la vision de Blackrock, et c'est ce qu'on est en train de faire, si vous voulez, collectivement, nous finirons pillés sans être débarrassés de nos problèmes fondamentaux. La fiction financière est devenue irréconciliable avec la réalité économique. Et des gens comme Blackrock nous enferment dans cette fiction pour mieux nous séparer de la réalité économique euh, qui, leur est, qui leur serait très défavorable. Parce que ce que je vous ai dit au début de cette vidéo, je suis désolé elle est trop longue, mais elle est importante, c'est que euh, ces gens-là sont déjà euh, trop gros pour survivre. Si on commençait à remettre les pieds sur terre, on, on se rendait compte que la première chose à faire, ces gens-là, c'est de les abattre. Non, pas tout à fait. C'est en tout cas de les dissoudre euh, comme euh, on, on, on a, euh, comme on avait fait avec la Standard Oil à l'époque. Mais pas, pas parce que c'était moral, parce que c'était vital, c'était une question de survie. Et, et on y viendra d'une manière ou d'une autre. La question, c'est le temps, si vous voulez. Est-ce qu'on fait ça un peu plus vite, ou est-ce qu'on fait ça à la, à la, à la soviétique euh, 80, 80 ans plus tard Ou même à la chinoise, où là on met quelques siècles à se réveiller, si vous voulez. Le... Mais bref, par définition, si vous voulez, je ne sais pas combien de temps ça prendra, mais à la fin... On revient toujours au réel et on a tout à gagner euh, à, à s'y mettre tout de suite, si vous Il viendra un jour où tout l'argent public et toutes les dettes ne suffiront plus à maintenir les appétits de ces gens-là, des BlackRock et autres, ne pourront plus alimenter cette fiction de croissance infinie. Et ce jour, on ne sait pas quand il arrivera, il peut arriver très vite désormais. Euh, si vous écoutez l'évangile selon BlackRock, votre patrimoine sera piégé dans cette fiction financière. Il ne pourra pas, euh, ou plutôt c'est l'inverse, il pourra être mobilisé par BlackRock pour continuer son entreprise de sauvetage du petit nombre sur le dos du plus grand nombre, c'est-à-dire vous, mais avec vos armes à vous. C'est-à-dire qu'on retourne vos armes contre vous. Et très sincèrement, face à un tel géant, la seule façon de ne pas perdre, c'est de ne pas jouer. Vous n'avez pas à faire entrer votre patrimoine dans le cercle que BlackRock vous trace. Au contraire, dès que vous en sortez, vous trouvez des perspectives de long terme. Vous allez pouvoir trouver de l'or physique comme assurance ultime de votre patrimoine. Vous allez pouvoir trouver de l'immobilier résidentiel en dehors des grandes métropoles mondialisées comme rempart contre l'inflation qui revient. Vous allez pouvoir trouver des matières premières aussi contre l'inflation pour profiter du grand cycle haussier qui s'était enclenché avant la crise et qui l'a accéléré et qui est un révélateur de cette fiction financière délirante. Vous pouvez aussi euh, investir dans un peu de bitcoin, ou même un peu plus, pour vous positionner non seulement sur une révolution technologique majeure, mais aussi sur euh, la promesse de la folie financière euh, des grandes banques centrales qui arrivent. Euh, vous pouvez aussi euh, une manière d'investir dans le réel, c'est d'investir dans des biens, des biens de qualité ou de luxe, des biens de collection, euh, des bonnes bouteilles de vin, des sacs, euh, des, des produits de luxe. En France, on, on est les champions ça, euh, ces 10-15 dernières années, dernières années pardon, les très bons Bordeaux euh, achetés en primeur euh, se, se sont appréciés parfois mieux que la bourse. Ou même euh, la détention en local euh, de part de PME de votre région que vous connaissez, dont vous connaissez l'appareil productif, donc vous connaissez les gens euh, et que vous allez aider à se développer pour un retour sur investissement, mais aussi, simplement, euh, pour habiter votre région, pour prendre part à son développement économique, humain, social, euh, pour être dedans, quoi. Et si vous voulez, ça fait beaucoup de choses. Hein. Moi, je passe mon temps euh, à, à m'en occuper. Tous ces investissements, ça vous permet de mettre tout ou partie de votre patrimoine à l'abri de cette folie financière et de risque de chute. Aujourd'hui, les risques de chute des bourses, c'est plus de 80%, si vous voulez. Euh, ça viendra. Est-ce que ce sera l'année prochaine, dans deux ans Est-ce que vous êtes sûr que vous saurez en sortir avant, euh, en sachant que plus tard vous êtes rentré, a priori, plus difficile ce sera d'en sortir au bon moment euh, Un risque de chute de 80%, un risque de confiscation de votre patrimoine, soit par des taux négatifs c'est pas parce que l'inflation revient qu'on va remonter les taux. Peut-être, peut-être pas. Mais euh, on a des exemples de l'histoire où, euh, où les banques centrales euh, ont fait euh, les erreurs suprêmes de maintenir très longtemps des taux très bas euh, malgré des inflations. Généralement, ça se termine en Weimar. On est d'accord. Mais bon... Euh, ou tout simplement de la ponction de vos comptes. Hein. C'est fait un truc, moi je me souviens, en 2009-2010, c'était ce que des gens sérieux, hein, ce que des gens euh, au, au BCG, le, le Boston Consulting Group, euh, au FMI, euh, à, euh, à la BRI, la Banque des Règlements Internationaux, préconisaient. Alors c'était euh, des, des, des gens, des analystes très froids, qui n'avait absolument aucune conscience politique derrière, mais qui disait « le système est déséquilibré, il y a trop de capital, il faut amputer du capital, euh, aller le chercher chez les gens euh, qui sont responsables euh, de cette enflure, c'est trop compliqué, donc on va le prendre, on va se servir là où c'est le plus facile, on va ponctionner les comptes de tout le monde euh, ». Ces choses-là peuvent venir, elles peuvent arriver, mais ça peut arriver, mais ça peut aussi se protéger, on peut se mettre à l'abri de ces choses-là, et et c'est un cercle vertueux qu'il faut retrouver, c'est un cercle vertueux qui est un miroir inverse de ses prédateurs et je sais bien que mes analyses sont rarement très gaies. c'est rarement euh, « youhou !» euh, Le et non, demain n'est pas très rose, on est d'accord mais vous savez ce qu'on dit hein euh, le bonheur est dans sa poursuite euh, et à mon avis euh, tout le pessimisme qu'on peut avoir dans l'analyse peut être contrebalancé euh, par euh, une action dans le réel, un peu tous les jours, où on fait l'effort euh, de reprendre un peu euh, sa santé, son patrimoine en main. Euh, c'est Bruno Berthez qui parle d'isomorphisme. Et je pense qu'il a raison. Moi, c'est pour ça que je suis arrivé sur ces questions euh, de santé. C'est parce il y a, et j'ai voulu montrer ça euh, dans cette vidéo et dans ce papier, il euh, y a des liens extrêmement forts entre des secteurs qu'on voudrait vous faire croire indépendants. Euh, et, euh, et ça, si vous voulez... Euh, eh ben, eh ben nous de résister et, et vous, vous connaissez le mot de Camus. J'aime bien finir mes, mes mes mes vidéos et mes lettres avec ça. Hein, euh, la révolte et la grâce. Bon, la grâce c'est pas, ça vient pas comme ça. Reste la révolte et il y a beaucoup de vertus à la révolte et non pas à la révolte qui divise, comme dirait Camus, mais la révolte qui unit contre sa condition. Parce qu'on est tous dans le même bateau en fait. Hein. Euh, et moi, je pense que ça suffit. Partagez cette vidéo qui est déjà beaucoup trop longue. Mais à mon avis, important de commenter là. Et moi, je vous dis à votre bonne fortune.